Alors bonjour Laetitia, comment tu vas Coucou, ça va et toi Ça va très très bien. Alors euh, donc euh, aujourd'hui tu nous parles de la réunion, voilà, <rire> c'est magnifique. Euh, donc est-ce <rire> est que tu peux peut-être commencer par, euh, par te présenter Oui, alors euh, je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Et euh, je vis à l'île de La Réunion et je suis dans la formation de base depuis janvier 2018. D'accord. Et est-ce que tu, tu travailles à côté Est-ce que tu fais quelque chose ou pas actuellement Non, je travaillais avant, j'étais dans le prêt-à-porter et puis j'ai fait des petits boulots en CDD par-ci par-là. Et euh, voilà. Mais là, pour l'instant, avec la formation, je ne travaille pas. D'accord, super. Donc, tu as tout le temps pour t'entraîner justement alors Oui <rire> <rire> Tout le temps. Enfin, après, depuis janvier, euh, comme j'étais dans la formation, enfin, quand je me suis inscrite, euh, juste après, j'ai fait, euh, j'ai fait un déménagement avec tous les papiers, avec tout, avec mon petit garçon, l'école. Bon, j'avais pas vraiment le temps. J'ai perdu au moins deux mois et demi le temps de, bah, de m'installer de et tout. Et euh, je me suis vraiment consacrée à la formation euh, au mois d'avril. Vraiment. D'accord, oui. J'étais vraiment dedans à partir du mois d'avril. Ouais. Et justement, le fait de pouvoir décaler comme ça euh, ta formation, est-ce que c'était vraiment un avantage pour toi euh, de pouvoir le faire euh, Oui, enfin après, euh, pour être mieux et être concentré, euh, je pense que c'est le mieux. D'accord. Non mais je voulais dire par là que voilà, si tu avais suivi peut-être une autre formation, ces deux mois là et demi auraient peut-être été perdus, Tandis que là, voilà, moi je, je donne la possibilité. Donc, oui. De... Ah oui. Ouais. ah oui, oui, oui, ah oui c'est sûr. Bah oui, non, mais j'aurais pas eu le choix de partir, en fait, si j'étais euh, en, en centre. J'aurais essayé de, de, de, de décaler euh, mes affaires, mais euh, j'aurais pas eu le choix. Mm -hmm. Et là, euh, bah là, du coup, comme je fais à la maison, euh, bah c'est mieux. J'ai pas de contraintes. Oui. Et justement, tu avais regardé un petit peu pour te former dans un centre de formation avant de, de tomber sur la form sur la mienne oui, oui. Alors j'avais regardé, oui, et euh, ici les prix sont très très chers. Et euh, du coup, j'ai eu l'occasion aussi de, de passer modèle pour une amie dans le même centre que j'ai pris renseignement du coup. Et euh, bah, comme je suis allée en tant que modèle, bah, j'ai vu un petit peu comment ça s'est passé. Et je suis contente de pas avoir ne euh, pas avoir franchi le pas, de m'inscrire là-bas en fait. D'accord. <rire> Bah oui, tu as des contraintes, bah, il faut que tu sois à l'heure, faut, faut les embouteillages, il faut que tu gères, faut déposer euh, bon, le petit garçon à l'école et récupérer. Euh, enfin, du moins, dans le centre où je suis partie, euh, il se partageait le matériel, donc pas très professionnel. Et euh, du coup, ça m'a fait reculer un petit peu et je me suis dit non, je ne vais pas, pas m'inscrire, je vais attendre. J'attends et voir. Du coup, euh, voilà. D'accord. <rire> je suis contente. Oui. Est-ce que tu te souviens peut-être des prix, justement, peut-être pour une semaine À combien ça revenait euh, ben, euh, euh, Avec ce centre-là, c'était euh, pour trois semaines. Oui. Euh, c'était dans les 2800. 2800. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Ah, ça, <rire> pour trois semaines. C'est mmh, ouais. oui. énorme. Mmh, ouais. mmh. Enfin. Après, c'est beaucoup, beaucoup pratique ces prix-là en tant que formation, hein, euh, en centre. Hein. Euh, par contre, ouais, moi, je trouve effectivement que c'est énorme, surtout si c'est en groupe, à la limite, si c'est encore en, en, juste avec une seule personne, en individuel, ça va encore. C'est vrai que 2800 euros pour trois euh, pour semaines, c'est énorme. Pour ce prix-là... Ouais, ils étaient à cinq euh, personnes euh, et euh, ils partageaient euh, beaucoup de choses. Euh, ce n'était euh, pas, euh, pas professionnel. Voilà. D'accord, mais... Ça Donnait pas envie, en tout cas, même mmh. l'endroit où ils étaient, ça donnait pas envie. Pourtant, mmh. c'est un grand centre, hein, mais oui. Non. Oui. moi je suis contente de pas avoir inscrit <rire> là-dedans. Oui. C'est vrai que du coup, pour, pour trois fois moins cher, tu as six mois d'accompagnement euh, chez Your Nails et, euh, et de sept jours sur sept, ah même oui. le dimanche. Ah oui. Oui. ah oui, ah oui, non, euh, rien, non mais ça n'a rien à voir, mais rien, rien à voir. <rire> Et du coup, tu avais fait des recherches sur Internet alors pour me trouver Comment tu m'avais trouvé euh, Non, j'ai tombé par hasard sur euh, une de tes vidéos où euh, tu te présentais euh, la formation et tout. Et après, ben, quand j'ai vu, ben, j'ai fait plus de recherches encore. J'ai essayé de regarder tes tutos, euh, le bombé, euh, le ravagement et tout. Et euh, du coup, après, euh, même ta manière de parler, ta manière d'expliquer les choses, ben, j'avais un peu des doutes, mais après, euh, à force de t'écouter, ben, je sais pas, je me suis dit, euh, elle me donne envie, elle me donne envie de faire, elle me donne envie d'avancer, et euh, c'était compliqué, j'avais très très très peur, hein. j'avais très peur, et euh, mais à force de te regarder, de regarder tes vidéos, les étapes par étapes, ben, après, franchement, j'avais toujours des doutes, mais euh, je, pensais, je pense toujours qu'avec ben, toi, euh, je vais y arriver. Hein. Voilà. <rire> <rire> ben, super. Et tu as l'impression d'avoir déjà fait des progrès, du coup, euh, entre le début de la formation et maintenant Ah oui <rire> Ah oui, oui, oui, oui. <rire> euh, je me rappelle de, mon première, enfin, de ma première pause. Alors. Euh, pas très très joli euh, c'était surtout euh, limage et comme je te dis le bombé alors oui, euh, le limage le bombé c'était compliqué compliqué le long qui était empâté euh, mm -hmm. le bombé qui était pas pas plat et là aujourd'hui euh, ben ça va au niveau limage c'est super j'ai bien avancé euh, niveau bombé ça, ça commence à bien rentrer et même les nail art les petits nail art simples comme tu as, comme tu proposes là et ben, au début, ce n'était pas possible pour moi, et maintenant, j'en ai fait quelques-uns ben, voilà, c'est bien, j'avance bien, moi je trouve que j'avance bien et que j'évolue bien. Ouais, c'est <rire> super. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux avancer à ton rythme, puisque tu peux travailler euh, oui. Alors, quand euh, tu veux. Le... Oui. Ah oui, c'est vraiment euh, le soir, quand, même quand un petit garçon banc, ben il, il va euh, jouer ou il va regarder la télé, moi je me pose, au niveau de ma table, et, je me concentre et puis... Euh, voilà, je peux faire à n'importe quelle heure et quand j'ai envie et quand j'ai pas envie. <rire> voilà. <rire> tout à fait, oui. exactement. Et le fait qu'il y ait le, le groupe privé, est-ce que toi ça t'aide aussi euh, justement à évoluer, tout ça, à pas lâcher, parce qu'on est très très soudés ah, sur oui. le groupe ah oui, oui, ben, y a, après il y a des anciennes qui sont toujours là et euh, ben, elles, elles aident beaucoup, elles sont là, elles te reboostent. Euh, même si tu as des petits doutes et que tu leur fais part, euh, ben, elles te disent de rien lâcher, euh, elles te corrigent quand toi tu, tu as pas le temps ou que tu as pas vu notre commentaire ou que tu as pas vu nos photos. Ben, elles sont là, elles te corrigent et elles te, elles te motivent. Hein. Mm -hmm. Et sans sans le groupe, je pense que ça aurait été pas pareil. Exactement. Ah ouais. <rire> Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'essaye quand même de corriger tous les jours, mais par contre, c'est vrai que oui. je ne peux pas être toute, toute, toute la journée sur le groupe, parce que forcément, j'ai pas mal de choses à faire à côté. Euh, toute la partie logistique et tout ça euh, derrière euh, la formation. Euh, par, oui, contre, <rire> par contre, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage, que justement, il y a des élèves déjà plus avancés dans la formation, qui ont même déjà eu leur certificat et tout ça, qui peuvent donner une réponse vraiment pratiquement tout de suite et quand on a un problème euh, c'est génial d'avoir une réponse tout de suite après si vraiment c'est quelque chose d'urgent moi je dis souvent euh, pas de souci hein, on m'envoie un texto hein, sur messenger ou peu importe et je réponds rapidement quand il y a un doute par rapport à une mycose ou quelque chose comme ça euh, bien sûr là on peut même m'appeler je suis dispo tout le temps hein, le matin le soir euh, le entre midi il y a est pas ça de soucis Ouais. <rire> c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut t'appeler à n'importe quelle heure, euh, n'importe quand, sans s'abuser quand même. Mais euh, voilà, tu es là et tu es tout le temps prête à me répondre et, et c'est ce qui est bien. Et qu'en centre, euh, voilà, on ne veut pas ça. On ne peut pas appeler la formatrice. Ah oui, bonjour. Non, on ne peut pas. Mm -hmm. C'est pas possible. Et là, tu bah, toi euh, bah, voilà, on peut t'appeler. Si on a des doutes, on peut t'appeler, tu es là. Ah bah, c'est super <rire> que tu le ressentes comme ça. Euh, et euh, justement, je voulais te poser encore une question par rapport à par rapport euh, au, à la praticité de, de la formation. Est-ce que tu te, tu as l'impression que les vidéos sont suffisamment bien expliquées pour pouvoir comprendre les choses? Ah oui, ah oui, c'est étape par étape. Tu expliques bien. Moi, j'ai tout de suite compris. Après, pour ma part, j'ai regardé avant de commencer la pratique. J'ai regardé toutes les vidéos et je trouve que c'est bien expliqué. Tu as les étapes par étape. Tu peux faire pause et tu regardes. Tu... Non, franchement, moi, je trouve que c'est bien c'est bien expliqué et ça va, c'est compréhensible. <rire> et je dirais que ça, ça permet de ne pas prendre de mauvaises habitudes parce que quand on va en centre, effectivement, on est bien encadré et tout, même des fois un petit peu trop puisqu'il y a voilà, la professionnelle qui est derrière pour corriger, corriger, corriger. Et du coup, on rentre chez soi et on se dit « Mais mince, j'ai fait des tellement belles pauses en centre, et là, euh, ça ne ressemble pas à ce que je faisais !» Et au final, on, on se dit « Mais mince, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, on se retrouve seul, et on se dit « Ouais, mais attends, à ce moment-là, je vais faire quoi Je vais faire ça ou ça ?» Et en fait, des fois, on bidouille un peu, et puis on prend des mauvaises habitudes, et euh, finalement, ça ne tient pas trop. Et puis après, on est, voilà, on est seul face à, à tout ça. Bien sûr et on peut l'acheter. J'ai euh, bah, mes premières clientes maintenant, euh, bah, j'ai fait déjà euh, six clientes oui. et euh, bah, avant chaque cliente, euh, du moins euh, ce qu'elles veulent que je fasse sur leurs bah, ongles, je repars sur la plateforme mmh. et je regarde, je regarde tout de suite, je regarde bien les étapes, je, regarde bien, je prends un temps et je regarde et je regarde. Or qu'en bah, centre, bah, tu ne peux pas faire ça, tu as des écrits, oui, mais euh, le visuel, tu ne l'as pas. Mmh tu n'as pas ce visuel-là. Et là, tu as la plateforme, tu cliques dessus et hop, tu regardes et ça revient très dans ta tête et puis c'est bon. Voilà, exactement. <rire> ah oui, c est, c est, franchement, c'est bien. Et tu trouvais que c'était facile justement d'accéder à la plateforme, tout ça Est-ce que c'était... Oui, oui, oui. oui bah après, tu, bah, tu nous expliques aussi. Tu as fait une vidéo, je crois bien, sur la plateforme et tu nous expliques de comment y aller, Faire et puis de ne pas sauter les étapes non plus. Donc, euh, oui, très bien. Okay. Et justement, est-ce que là tu vas donc vouloir en faire ton métier par la suite ou est-ce que c'est plus une passion Non, euh, passion, oui, ça fait, bah, ça fait un moment euh, bah, que je voulais euh, déjà euh, être esthéticienne, mais euh, Vu mon âge et vu euh, ben les, les patrons eux ils aiment pas euh, ils veulent pas prendre du moins euh, les les jeunes de mon âge donc du coup euh, je me suis quand j'ai vu la vidéo ben, je me suis basculée là dessus et euh, je veux vraiment mais vraiment ouvrir euh, mon petit salon et euh, pouvoir euh, ben, vivre de ça et et être là pour mon petit garçon le voir grandir et euh, pouvoir euh, faire plein de choses avec lui. c'est ouais, ça. Donc, mon but, c'est d'ouvrir et euh, de pouvoir voilà. oui. en Je pense que c'est tout à fait possible. En plus, tu as, as vraiment les capacités pour. Donc, euh, voilà, ça, je pense que tu vas y arriver euh, largement. Merci. <rire> et, euh, et au niveau de la correction, parce que souvent, c'est une question qui revient assez souvent. On se dit au niveau de la, la correction, comment est-ce que moi, je peux corriger... Euh, par photo uniquement sans être à côté. Est-ce que tu as l'impression que malgré que je ne sois pas à côté de toi, la correction euh, se fait quand même Enfin, que j'arrive quand même à voir les défauts ou pas Ah oui, euh, oui, oui, oui. Alors en fait, ben, comme tu me dis, de poster plusieurs photos euh, de des ongles. Et euh, à chaque fois que j'ai fait euh, des photos, tu as pu euh, voir que ben, mon pompe n'était pas bon, qu'il fallait encore l'aimer. Euh, franchement, si euh, tu, tu gères et tu regardes, tu as l'œil sur tout. C'est incroyable parce que moi déjà, des fois je vois pas. Et quand tu me dis, je regarde, je dis « Ah bah oui, effectivement, oui, oui, c'est bien raison. Tu corriges très bien. Oui, oui, oui. d'accord Ça, c'est pas… Donc, il n'y a pas besoin voilà. d'avoir peur, euh, cette peur-là, justement, euh, vu que c'est à distance euh, que la correction ne se passe pas bien Non, non, non. Euh, non. Moi, oui, j'avais peur, j'avais très peur de ça, mais euh, avec le groupe et avec toi, euh, pour, euh, pour nous corriger, euh, franchement, euh, là, euh, ça, moi, ça va très, très bien. J'aime bien, franchement, j'aime bien, c'est génial, j'aime bien la formation. Ah bah super, c'est impeccable. Je suis contente que tu t'épanouisses parmi nous. Justement, tu ressens oui. cet effet un peu famille qu'on a sur le groupe Ah oui, oui, oui, oui, oui. On, Même sur le groupe, on ne parle pas que, que d'ongles, hein. on parle de beaucoup de choses. Euh, même s'il y a une fille qui a évolué, ou même dans sa vie personnelle, professionnelle, ben, elle nous en parle et nous, ben, on est là pour elle, qu'elle soit... Euh, qu'elle soit pas bien ou qu'elle soit bien, bah, on est tous là en fait, on se soutient et puis euh, ben, c'est comme ça qu'on avance aussi, hein. c'est pas, euh, pas seul, c'est avec euh, tout le groupe, avec tous les gens autour de toi et puis euh, c'est comme ça qu'on qu monte et qu'on qu reste en haut. Voilà. Exactement. On ne fait que monter. Oui, c'est ça. Et <rire> surtout on ne lâche pas en cours de route quoi, c'est ça, on continue, on et continue. Puis, voilà, voilà. Ah oui, parce que moi, moi je te dis, s'il n'y si avait pas le groupe ou euh, que j'étais seule, ben, je pense que j'aurais euh, abandonné. Ouais. Ah, et c'est mal, malheureusement ce qui arrive à énormément de filles qui se lancent dans, oui. dans une formation ah. c'est qu'elles abandonnent après parce qu'elles euh, qu se retrouvent seules. Il ah, ben, y a on est toute seule, et puis c'est ben, pas possible d'avancer quand tu n'as pas de soutien ou quand tu n'as personne autour de toi c'est pas possible. Mm -hmm. Ouais, <rire> ben, c'est super. Euh, je voulais peut-être te poser la question qu'est-ce que tu penses de, de la formatrice Ah <rire> Alors, la formatrice, elle est au top. Elle est très, très, très, très, très, très, très, très géniale. Euh, moi, je regrette rien. Je ne regrette pas de t'avoir écouté, d'avoir sauté le pas, d'être avec toi, avec vous dans le groupe. Euh, tu.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 <rire> Peut-être juste encore un dernier mot pour celles qui ont toujours encore peur de s'inscrire, qui, qui pensent qu'elles qu ne vont pas y arriver ou tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais Alors, euh, bah pour toutes celles qui ont peur, franchement, euh, sautez le pas. Nathalie, elle est très très très sympa, elle est là, elle corrige. Euh, nous, on est là, il y a des filles dans le groupe, vous ne serez pas seules. Et vous allez voir, vous allez évoluer. Et euh, franchement, c'est le top. Il faut sauter le pas. Voilà, ce n'est pas une arnaque. Et euh, <rire> il faut venir avec nous. <rire> voilà. Exactement. Et <rire> eh bien, c'est super. Je te remercie beaucoup hein, pour ce beau témoignage tu as pris sur ton temps. Merci, euh, je sais que ce n'est pas évident pour vous de, de faire ces témoignages aussi. <rire> ça demande du courage d'être comme ça devant, euh, devant une caméra. Mais euh, tu l'as fait. Tu peux être fière de toi. C'est super. Oui, je le fais. Voilà. Merci beaucoup. <rire> merci merci beaucoup. à toi Nathalie. Oui. Très bonne journée. A bientôt. Allez, merci toi aussi, à bientôt, bye bye.